Bonjour les amis, c'est Yushka! Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des 5 Soleils! Et bien, tout particulièrement aujourd'hui, c'est bonjour au Capricorne, un grand bonjour car nous allons découvrir, cher Capricorne, votre horoscope pour le mois de juin-juillet, donc mois cancer euh, 2018. Alors, pour ce tirage, vous voyez que j'utilise le Tarot des 5 Soleils. Parce que, premièrement, mais oui, c'est le mien, c'est moi qui l'ai créé. Et donc, j'ai cassé ma petite tête de cabaliste pour tout mettre les informations dessus ces cartes. Chaque carte, donc, possède euh, que ce soit un code astral, une énergie, une puissance, un message, un jour et tout. Et ça, c'est très bien. En plus de ça, il y a les lettres. On peut lire. Et moi, je vous traduis tout simplement... Parfois, même avec des chiffres. Voyez, alors c'est tout à fait complet. Nous allons voir maintenant euh, ce que propose votre taroscope. Donc, naturellement, avant de les mettre, ces euh, cartes, c'est clair que je, je me mets en condition. Je me mets en condition. J'aime pas les tirer comme ça. J'aime bien respirer. Elle est posée. Et, Et pensez à capricorne que je connais je me connecte à eux je me connecte à vous voilà et je, je, je pense très fort à, à tout ce qui se passe disons sur ce capricorne alors nous allons découvrir donc les cartes nous avons ah oh, bah tiens le, quelque part, le copain jumeau du, du Capricorne, c'est pas son signe jumeau, hein, parce que chaque signe a un signe jumeau, mais il faut savoir une chose, que le, le médium, si ici c'est ma carte, disons, qui représente le verso... Donc un signe saturnien, hein, d'accord Mais euh, c'est pas son signe jumeau, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, euh, donc là, nous avons le verso, sachant que le Capricorne est un signe saturnien, nous avons ici l'autre signe saturnien. Ensuite, nous avons ici le cancer, et le cancer, c'est la vie, c'est la vie, hein. Ensuite, c'est le berceau également d'humanité, c'est où tout se trame les choses se compilent et tout, enfin bref, hein. cette, euh, cette source de vie euh, immense hein, euh, qu'on peut donc, profiter donc chaque chaque jour. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, clac, on sait bien ce que ça nous annonce, hein. c'est la vadrouille. Alors, c'est d'aider à côté avec la fameuse balance, c'est le roi, donc... Euh, qui porte le signe de la balance. Donc ça, c'est le cœur de ce... C'est vraiment votre cœur, c'est ce qui bat à l'heure actuelle, à l'intérieur, disons, de votre moi, et qui va chercher à s'exprimer et à se développer. Voilà. Donc on va voir la dernière carte. Eh ben, je vous le donne en mille. Nous avons ici la gardienne du temple. La gardienne du temple... Euh, c'est tout simplement la planète Saturne, voilà, alors vous êtes saturnien, il y a Saturne, il y a l'autre signe saturnien, alors vous voyez quand même, donc votre thème est saturnien quelque part, alors n'imaginez pas que Saturne c'est, moi oh là là, Saturne, évidemment que ça met des freins, mais ça met des freins. Mais heureusement, quand vous arrivez euh, à l'arrivée, par exemple, d'un carrefour, mais heureusement que vous avez des freins. Sinon, vous iriez au casse-pipe. Saturne, c'est votre garde-fou. Et c'est parfait. c'est tant mieux que vous ayez ça en ce moment chez vous. Parce qu'effectivement, il y a, y a la capacité. Euh, toutes ces fonctions vous donne la capacité de mûrir, de maturer une situation. <coughs> N'oublions pas qu'à l'heure actuelle de toutes les façons en tant que capricorne euh, saturne est dans la maison du capricorne donc il accueille hein, euh, le, il accueille la planète saturne le capricorne donc quelque part c'est bien vous qui êtes représenté ici, euh, dans, dans ce thème, euh, voilà, sachant que bientôt, cette, cette carte Saturne ira en verso ensuite, donc voilà, quelque part, on place, on tient, on mûrit, vous voyez, pour mieux s'élancer vers l'extérieur, c'est-à-dire le signe de la nouveauté, en ce moment donc, mes chers Capricornes, vous placez des plans vous placez des plans, il faut continuer à installer, à rendre rigoureux, sérieux, euh, votre intérieur de vie, être équitable, être bon, être, si vous êtes une femme, une femme chaleureuse, c'est très important, si vous êtes un homme, vous vous devez à tous les devoirs envers votre épouse et envers votre la maison, envers votre foyer, voilà ce qu'on vous dit hein, ici, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la gardienne du temple représente LA maison l'épouse également, c'est-à-dire le socle de la famille. Donc, mesdames, vous êtes la reine de votre famille, de votre maison, le socle, le maintien, le fond, les fondations de votre maison. Si, naturellement, vous êtes marié, vous avez un compagnon, il se doit de vous combler et d'apporter en tant que Capricorne. Si vous entendez ça, cher Capricorne, c'est à vous d'amener... Toute cette richesse, disons, euh, comme cadeau, disons, à votre épouse qui se trouve dans la maison. Voyez-vous, c'est merveilleux ce jeu. Et pourquoi Tout simplement pour pouvoir se tourner vers une no nouveauté, faire évoluer une situation familiale. Donc ça, c'est le côté bonheur, bien. Parce que de toutes les façons, ça c'est le fameux petit satellite que je dis... Euh, tout le temps, euh, c'est les influences qui arrivent donc sur vous, sur Capricorne. Donc, apportez du renouveau, apportez de la gaieté, de la gentillesse. Un, un, soyez amis avec votre avec les membres de votre maison. Sachez que la première, les premiers amis disons, d'un d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Les premiers amis. Mais c'est la famille, c'est la maison. C'est ça qui que ça veut dire. Vous voyez, avec la femme à côté, le bébé, il y a tout. Ouais. Et cette carte, la balance, et on sait bien qu'elle est en maison 7, en général. Et la maison 7 représente effectivement le conjoint. Donc là, on vous parle réellement, disons, de votre situation familiale. Et vraiment de coucouner, de de vous axer vraiment sur votre famille. Alors, si vous voulez, disons, vous n'êtes pas du tout concerné par ça, on peut dire que tout simplement soyez rigoureux dans vos papiers de façon à ne pas avoir des retours de fortune. S'il si y a un protocole médical, suivez-le ou renseignez-vous sur ce protocole médical qui peut être, disons, quelque part de nouveau. Hein, ou vous pouvez tester un nouveau médicament, allez savoir, parce que ça c'est évidemment euh, euh, le berceau également de la chimie, hein, quelque part. Voilà. Euh, en, enfin, quoi qu'il en soit, ça peut être également tout simplement un retour de papier euh, de justice. Il y avait quelque chose et tout, etc. etc. Bon, et là, disons, vous allez euh, quelque part clore un dossier. C'est possible pour déménager aussi. C'est possible, mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qui se terminent, euh, euh, là, qui doivent être euh, prises en considération pour vraiment être euh, abordées les mois suivants. Bon pied, bon oeil, mes amis Capricorne. Eh bien voilà voilà voilà et <rire> eh bien je vous quitte, <rire> je vous like, allez sur mon site des soleil.com vous pouvez aussi m'écrire à des soleil.com et puis naturellement abonnez-vous, faites des likes, partagez les vidéos, moi je, je, je, je vous donne, donner on échange, c'est l'époque où nous devons échanger et nous épauler mutuellement. Voilà pourquoi je vous le dis, mes chers Capricornes et tous ceux qui me regardent, merci de votre fidélité. Au voir.